C'est à tous, Sougouzi Mandafoli! Bon, alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est une question un peu intime, d'accord, ok? On va demander d'abord aux filles et aux hommes, du coup, c'est quoi les origines les mieux euh, membrées ou mieux formées, voilà. Donc, je sais que c'est une question un peu intime, vous aimez ça. Mettez en commentaire vos avis, faites un classement en top 3 et c'est important. C'est parti. Salut, comment on va? Ça va bien, merci, toi. Je bien aussi. Ça va super. C'est un beau crâne, hein, moi j'aime bien. Merci, hein, c'est doux. Voici bon hein. la bon, est question. Est-ce que d'abord vous êtes en couple là? Oui, non. Ah, attends, attends. attends doucement, doucement. Ça combien de temps? Ça fait 7 euh, mois. Ok, ça va. Euh... Ça se passe très bien. Ok, c'est mon dire... meilleur ami d'enfance donc ça se passe ah, très carrément. bien. Ah, carrément Ça se bien ça hein. On se connaît au village, ouais. C'est bien. Mais du coup, c'est lui qui a franchi le pas ou c'est toi C'est un pas commun que nous avons franchi. Ok. En soirée ou en journée En journée. C'est bien. Il y avait de la drogue. Et toi, du coup, euh, tu cherches moi, j'imagine Non, je cherche pas. Ah, mais mais pas vraiment pas. Ah, pas du tout. Si un beau gosse qui a draguer, tu sais pas non quand même Franchement, si, ouais. Il y a 5 minutes, même partout. Ouais, ah, ouais, ouais, ah, réellement. Ça peut... Ok, ça va, ok. Mmh. Voici la question. D'abord, toi, au niveau des origines, d'accord, ok pour toi c'est quoi les hommes les mieux membrés au niveau des origines Fais-moi du coup un top 3 C'est attendu C'est attendu Bah moi le, la personne la mieux membrée que j'ai connue c'était un entier forcément D'accord ok donc numéro 1 entier. Ouais Numéro 2 Après euh, je dirais blanc français Blanc français Et un troisième troisième euh, Je crois que ça devait être un israélien euh, Tu as connu des hommes toi un peu tu connu... Un petit peu ouais C'est bien ça Il faut parler hein parce que moi j'en ai marre que les filles sont euh, un peu oppressées Ah non il y a il aucun parler. problème par, par rapport Et toi à... du coup un top 3 Moi je suis vierge Ah ok Ah. Donc le meilleur pourquoi tu es un peu plus... Du coup, voilà. Oui voilà ok. Voilà je comprends ok. En tout cas je te remercie. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Salut, comment on va toi Comment Ça va Oui ça va et toi Donc ça va Oui ça va. Euh, lui je vais le tuer. <rire> Il est hors caméra mais je vais le tuer après. Ça t'inquiète pas ça. Bon. Est-ce que d'abord tu es en couple là Oui. Combien de temps Deux ans. C'est bien. C'est un homme euh, sérieux alors. Hein bah ben, bien sûr que oui. Est-ce que tu n'as jamais eu des petits doutes qu'il aille voir ailleurs Non. C'est bien. Et toi du coup Je suis célibataire. Hé hé hé hé hé hé Ok, est-ce que du tu... coup tu cherches euh, Non, pas forcément. Bon, si un beau gosse qui vient, hein, tu vas tenter quoi. Si un oui. beau gosse. Voilà. Oui. Question un peu compliquée, mais il faut être honnête. Hein. Mm. Au niveau des origines pour toi, mm. c'est quoi les hommes les mieux membrés au niveau des origines Fais-moi un top 3, un classement. Sois honnête hein, sois honnête. Euh. Euh ben c'est pas top euh, 3, t'as dit ouais, Voilà. Un top 3 hein euh... T'as connu des hommes, toi hein j'imagine. Ah, arrête Ah non, mais après, c'est. Hey, ça, ça va, ça va, hey, c'est pas une rachite, hein Non, attends, attends. Je suis obligé de dire ça parce que c'est la douche viens. Vas-y. Donc la réunion. Réunion top 1, réunion. Après, Martinique Martinique, dans le troisième. Mm -hmm. Et Guadeloupe Ok. Et toi, du coup, un top 3 Moi, j'aurais dit la même chose, mais Martinique avant. Ouais. C'est Martinique. Donc ah t'as carrément mesuré, t'as fait attention, toi. Hein. <rire> t'as fait Martinique plus long, hein Attention. <rire> Bon, pas qu'une règle... Euh, <rire> euh... Ah bah, euh... Éclair, compas, les mathématiques ça va, ça va non, merci Salut, comment tu vas Je vais bien, merci Comment tu t'appelles Nora Nora, d'accord, ok ouais. Qu'est-ce que tu fais de bois à Je reviens de la fac De la fac, d'accord, ok En quelle filière Droit ah quand, ah, quand même, hein Ouais Ah, c'est sérieux quand même hein. Oui Voici bon, la question, c'est une question un peu intime mais il faut être honnête Ok Au niveau des origines, pour toi c'est quoi les hommes les plus, les mieux membrés Au niveau des <rire> origines c'est une question un peu osée, je comprends, mais il faut être honnête. Toi, du coup. Les rebeux. Les rebeux, du coup ouais. Et ensuite, du coup, c'est un. Euh, les renards. Okay. Et, on... et après, en troisième Les français. Ok, d'accord. Et Les métissés, non Les métisses, ouais. ouais c'est aussi saucisses voilà. Et tout. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait avec un renois, un rebeu un... Jamais. Non. Et du coup, bah, est-ce que les rumeurs, ça avait vrai, du coup Oui. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci. Salut, comment tu vas, Anastasia Oui, ça va bien, merci. Bien. De quelle origine Je suis ukrainienne. Ukrainienne, d'accord. À 100% ou un petit moitié. Euh... Euh, mon grand-père est les russes. Les russes, d'accord, ok. Voilà. Tu aimes boire, toi, un petit peu hein. euh, Non, non, ça va. On va dit la vérité, c'est bon. Hein. Dans les soirées avec des enfants. voilà. Comme voilà. voilà. tout le monde. Voici bon, la question. Est-ce que d'abord, tu es en couple Euh Non. Est-ce que tu cherches un petit peu Non. C'est un peu un non hésitant. Hein. Non, non, non. Ouais, ok. Bon, c'est une question sérieuse, mais il faut répondre honnêtement. On va dire qu'au niveau des origines, d'accord Pour toi, c'est quoi les hommes les mieux membrés Au niveau des origines. Fais-moi du coup un top 3, un classement. C'est pas du tout en fait. Les Russes en premier, non Les Ukrainiens. Ah ouais, Ukrainiens en premier. Ouais. Ah, ils sont ok. Euh, <rire> D'accord, ok. Et du coup en deuxième Les Russes. Les Russes, ouais. Et en troisième du coup Les Français. Du coup. Est-ce que du coup t'as déjà connu un homme ukrainien, un homme russe ou un homme français Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que les rumeurs du coup s'avéraient vraies, du coup pour les Ukrainiens, ça s'avérait vrai du coup euh, Quelles rumeurs Les rumeurs que bah ils sont bien membrés comme tu dis. Enfin, ça dépend des gens. Ouais bah ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ouais de rien. Salut comment on va Ça va bien et toi Comment tu t'appelles toi Jack. Jack Jack Ouais, Jack. Ça oh, prenait original un petit peu. Hein. Ouais. Ouais, Jack, ouais. Bon dis-moi, est-ce que d'abord tu en couple un petit peu là Ouais. Ça fait longtemps ou pas Ouais. Tu as combien de temps Un an. Bon oh, ça c'est pas trop long non plus. Maintenant d'un tous les jours, maintenant les jours. un an c'est pas long. Hein. Ouais mais c'est quelque chose, de toute façon on reste que quoi, 2-3 mois après on se laisse. Ou à ouais, est vrai en général ouais. Parce que maintenant ça va vite. Ouais, bon hein. moi c'est la question. Alors, au niveau des origines, ouais. pour toi, mm -hmm. quelles sont les origines au niveau des hommes qui sont les mieux membrés, tu trouves Bah, je suis ivoirienne, donc je dirais les Ivoiriens. Direct, ouais Voilà, il y a les Camerounais. Camerounais en troisième Et les autres, je connais pas. T'as jamais essayé d'autres origines, un petit peu, dans la vie Non. Pourquoi wow, T'aimes pas ou... T'as pas eu l'occasion Je suis plus attiré par les miens. Ok, ouais, ok, ça marche. Mm. Bah, du coup, on est attiré, là, un petit peu, là. <rire> voilà. Ouais, un petit peu! Ah, okay. Bah Cool! Ouais, Merci à toi! Je t'en prie! À toi, du coup, là! Madame, là! En tout cas, t'as un bon flow, toi! T'es hein. quoi flow! Bah, frère, attends, t'as des bons trucs, là! Euh... Bah, c'est bien! Hein. Ouais! Bon, déjà, comment tu t'appelles? Rachel! Rachel, ok, oui. Rachel! Bon, dis-moi, c'est une question simple, hein. mais est-ce que d'abord tu es en couple? Non! Est-ce que tu cherches un petit peu? Non, même pas! Tu pas, genre, tu cherches un petit peu! Ouais, ah, un peu! Voilà, ah, tu vois, là! Bon, dis-moi au niveau des origines! Mm -hmm. D'accord, C'est quoi pour toi les hommes les mieux, les mieux membrés au niveau des origines ah, Les mieux membrés, c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens, bah, comme elle hein, c'est pareil. Et en numéro 2, tu mets quoi en numéro 2 Les Congolais. Ah, les Congolais, bon, ça vous, vous êtes... Euh, hein Et en troisième En troisième, les Camerounais. Ok. Tu jamais essayé avec d'autres origines dans la vie Sénégalais. ouais oh, Sénégalais Ouais. Et d'autres continents T'as déjà essayé ou pas Ah non, non. Jamais. J'ai pas essayé. Non. Pourquoi t'aimes pas ou t'as pas eu l'occasion Non, j'ai pas eu l'occasion. Ah. J'ai pas encore trouvé de beau. Il y a quand même des ah, beaux euh, blanc, beaux, beaux, beaux blancs, ou... beaux Oui, il oui. y a des beaux blancs, ah, mais on ouais. ne me drague pas. Ok, ah ok. Bon. en tout cas, merci. <rire> merci. Salut la Mif, comment ça va ça va, franchement enfin, ça, ça, ça va. Qu'est-ce que vous faites ici, ici à château Qu'est-ce que vous faites là, là Bah là, ouais, on, on, va vous... va on vient va vous... faire des magasins de chaussures. Oui, Au que... ouais. niveau <rire> des pères, ça va Ouais, ouais, ouais. Ça, non, non, vieille ouais, vieille ouais, vieille ouais, vieille ouais, les ouais, pères ouais, là. Vieille très père. hein. <rire> oh, moi j'aime bien ça, Adidas Si C'est en français, tu connais, tu connais. Ouais, c'est belle, c'est sont belles. Bon, ces question un peu spéciale. D'abord, toi, du coup, pour toi, c'est quoi, du coup, les origines, bien sûr, en termes de mecs qui sont les mieux membrés Waouh wow. ouais. Bah euh, Renoir... Ouais. Métis... Métis, ouais <rire> Je suis déjà quand même devant ton poteau quand même <rire> Non, non, mais c'est juste mon pote. Ok, ok, attends okay. ah, je crois que... Okay. ok Non, non, non Non, ouais, Renoir, Bœuf, voilà Ok. Mais après, euh... je suis plus sur le mental euh... Oui, bah après, normal Tu vois, ouais, tu pas je que suis, sur le bas, quoi Ouais, voilà Et toi, du coup Ouais du coup des meufs, alors Moi, c'est les pays de l'Est, j'aime bien Ouais Ouais et euh, les latinas Latina, Oh, les latinas, ouais, d'accord bon, Latina, Ouais, ouais, ouais j'aime bien Mais du coup, est-ce que tu as déjà fait avec des latinas ou des euh, filles de l'Est ouais, ou un pays de l'Est, une Russe Russe ah, D'accord, ok ouais. Et les français un petit peu, ça va au moins Ouais, parle français okay, ça va. En vacances, à Annecy oh, euh, <rire> un petit coup, c'est un, un plaisir, c'est plaisir. Plaisir. Bah, c'était cool, cool, cool, <rire> plaisir Et là, du coup, déjà fait avec un Renoir, un, euh, un métis, métis, ça et tout euh, Ouais, français, Guadeloupéen et, et voilà Et, et euh, du l'Est. les rumeurs, du coup, ça avait vrai, les rumeurs Ouais, franchement, ouais. Ok, ouais, c'est bien. <rire> bien c'est bien. Bon, <rire> les gars, si vous avez à ce moment-là Instagram, je vais te antoine so Anto 70. Anto 70. Ouais, Anto70.m. Anto70.m. Ok, toi du quoi Et moi, Emma PPLL. Ouais. Emma E deuxième A PPLL. C'est ça. ok ouais, Bon, bah, voilà, achetez-les, c'est important. Ouais. ouais. nickel. Salut les gars. Ça, ça va? va, ça va tranquille Ça va, ça va tranquille. Est-ce que vous avez mis des pouces bleus à la dernière vidéo là bah ouais, normal, on est dessus. C'est bien. toi Ouais, bien sûr. Bien sûr, Bon, est-ce que d'abord tu es en couple déjà Rappelez-moi. Tu es en couple Toi, je pense que si. hein Ouais, c'est bon, je suis en couple là. C'est bon, t'as réussi c'est bon. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est la question. C'est quoi, au niveau des origines Ouais. Pour toi, ton avis à toi Les meufs les mieux formés, disons. Selon toi Un top 3, tu peux un top 3 Je pense. Un top 3 Ouais, vas-y, top 3. Je pense qu'il y a les latinas. En courrier Ouais. deuxième Genre mexicaine et colombienne. Ouais, voilà, euh, deuxième, je pense euh, les italiennes. Italiennes Ah, oh, plus. Ouais. Et, euh, et les malgaches. Les malgaches Ouais. Est-ce que tu as déjà pécho une des trois origines Non, même pas. Encore Non. Okay. Mais ça va arriver, ça va ça va Ouais, t'es ouais, encore jeune, t'es encore jeune. Ouais. Le temps, le temps. Et donc du coup, un top 3 Alors moi, premier, ouais. la China, les Brésiliennes et tout ça. Ouais, comme lui, pareil. Ouais. Deuxième, euh, les femmes des îles. Hein, euh, femmes des îles, ouais. Euh, Maurice, mmh. euh, l'île de la Réunion, tout. Mmh. tout tout ce qui est île tu vois ah ouais, voilà. il... Ouais. après troisième c'est quoi, c'est... Japon c'est aussi une île hein, le Japon. Non, bah, c'est Les Dom Tom, les Dom Tom. Ah ok ok. Les Dom Tom. Il ouais. ouais. faut préciser les Dom Tom, 971, troisième. 972. Hein, en troisième ouais, Tu mets quoi en troisième Troisième c'est compliqué hein, j'aurais plus dit les... En vrai je pense c'est euh... Afrique. Ouais, après c'est grand mais bon. C'est okay. grand l'Afrique, ouais. bon. Algérienne on va dire. Ah, okay. bon, ah c'est Afrique, bien. ok, vraiment du nord Ouais, ouais du nord, nord, nord, j'ai le Maghreb, Afrique. Le Maghreb. Oh, le Maghreb ouais. voilà. Ok, est-ce que tu as déjà du coup, pécho une des trois origines toi Ouais, Latina, ouais, Ouais, juste Latina, la ouais. Okay. ouais. je serai oh, avec, là. Bah, je serai ah, avec. Ah, en plus, ah, en plus de ça. De voilà, t'es content Ouais, ah, ah, j'suis content, T'es content, parfait parfait, parfait. En tout cas, merci à vous les gars. Tranquille, merci